Chers collègues élus, vous avez droit à 20 heures de formation dans le cadre du droit individuel à la formation élue, entièrement pris en charge financièrement. Alors, c'est vraiment le moment d'en profiter. Nous sommes en tout cas certains au niveau de l'AMJ que de nombreux thèmes pourront répondre à vos attentes. Alors, dépêchez-vous de vous inscrire, en tout cas avant le mercredi 14 avril et n'attendez plus car les places sont Limité. Pour cela, nous vous attendons entre le 3 et le 9 juillet à notre troisième université d'été qui va se dérouler au lycée agricole de Montmoreau dans un cadre très sympathique. Donc, à très bientôt Bonjour, c'est Alexandre Rio de l'AMF. Retrouvez-nous le 5 juillet prochain lors des universités des maires d'été du Jura, pour la formation sur le fonctionnement des intercommunalités. Elle vous permettra d'acquérir de bonnes connaissances de base sur le fonctionnement institutionnel, financier et fiscal des intercommunalités. On compte sur vous, à bientôt Trouvez-nous le 6 juillet prochain lors des universités des maires du Jura pour parler de la commune nouvelle.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 Bonjour à tous, je suis Judith Mouendo, conseillère technique à l'Association Les Maires de France depuis 15 ans maintenant. J'ai en charge au sein de l'association les dossiers relatifs à ce qu'on appelle les affaires générales. Je citerai à cet égard le statut de l'élu, les élections et le fonctionnement enfin, du conseil municipal notamment. Alors si vous souhaitez savoir comment sécuriser les délibérations prises par votre conseil municipal, eh bien rejoignez-moi le mercredi 7 juillet au lycée agricole de Montmoreau dans le cadre des universités d'été de l'association des maires du Jura. Et bien, ça sera le pour vous, à la fois de poser toutes les questions que vous souhaitez, notamment comment rédiger un procès verbal, dois-je afficher dans les délais prévus par la loi un contrôle de séances Effectivement, vous n'êtes pas sans savoir, que le non-respect de certaines règles qui ont été prévues par le Code général de collectivité territoriale peuvent conduire à l'annulation de vos délibérations. Alors, vous venez nombreux, si vous souhaitez sécuriser les décisions prises par votre conseil municipal, et eh bien rejoignez-moi le mercredi 7 juillet au lycée Agricole pour Montmoreau. A très bientôt L'Université 2021, c'est trois jours sur le digital. Chaque jour, un thème. Chaque thème, il y aura trois niveaux de participants. Windows, de la gestion de vos fichiers à la prévention des emails frauduleux. Word, de la création de vos notes de service à la préparation des comptes rendus et bilans. Excel, de la création de tableaux simples à l'automatisation de vos calculs. Les trois jours du digital, ce sont les 5, 6 et 7 juillet. Il y a 10 places par groupe. Les inscriptions, c'est maintenant. Donc je vous dis à très bientôt pour ces formations actions dédiées aux maires du Jura. Bonjour à tous, Nicolas Mireka, formateur pour l'association des maires du Jura,